Bonjour, je m'appelle Icons. Je viens de me réveiller il y a exactement 3 minutes. Euh non, en fait 17 minutes vu que j'ai écouté 14 minutes, 14 minutes de la vidéo de Zachion. Et en fait je vais faire une vidéo réponse à frais genre sur le show. Parce que M. Zakion euh, manque un peu d'intelligence et euh, n'est pas capable de faire une vidéo euh, réponse qui le qu'il nids euh, pas lui-même. En fait, je pourrais juste jouer cette vidéo, les amis, sa vidéo à lui, et vous verrez que le gars, il se contredit à 90% sur les trucs. Donc, on va commencer directement, en commençant par la vidéo. Donc, au début de la vidéo, il commence à dire que j'ai fait exprès qu'il reçoive des dislikes sur ses vidéos et tout. Je vous joue une petite partie. Donc là, euh, on va tout de suite mettre les paroles d'Iconz. C'est parti. Déjà, je vais commencer par vous dire que je ne veux pas euh, que vous alliez insulter Zach. Voilà. Alors, premier point, je ne veux pas que vous alliez insulter les actions. Il met ma chaîne en gros plan. Mais normal, parce que en fait, euh, t'es un peu attardé, mais genre, je veux dire, que tu mets que je mette ta chaîne ou pas, tu tapes zaction sur internet, c'était le premier truc qui apparaît. Donc, euh, je me suis dit, je vais faire un peu de montage, je vais montrer de la, la c'est qui la personne à qui je parle. Et puis voilà, il n'y a, a rien là. J'ai dit, j'ai dit je souhaite pas que me gens à ou quoi. Je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, que c'était pas mon but. Euh, si tu crois que tout, ce tout, que c'était mon but, ben t'es vraiment débile parce que bon, on va même faire une recherche, regardez, ok, on va aller sur Google, ici, on va aller YouTube, on va marquer Zakion, euh, Zakion, regarde, oh, mais putain, on peut même voir qu'il est en live, on peut voir toutes ses vidéos, il n'y a pas d'autres Zakion, il y a lui aussi sinon, mais bon, après voilà quoi, mais sinon, le premier truc, tu tombes, donc ton point, il est invalide, si j'aurais voulu que les gens te détestent, j'aurais en ta ta, ton lien de chaîne YouTube dans la description, ça aurait été encore plus simple. Mais là, j'ai juste montré tes techies exactement, et puis de toute façon, je crois que t'es assez connu avec, tu euh, quoi, t'as combien, 5000 abonnés, je crois que t'es assez connu pour que les gens savent es qui quand on dit Zakion, quoi. Je suis pas être méchant, mais bon, voilà. Donc, let's go, on continue. Donc, déjà, Icons, je vais t'expliquer, quand tu veux pas que tu perdes, t'es un bâtard, ma, ma, machin, je sais pas quoi. Donc, vous voyez, que je te banne sur mon serveur, il bon, a pas de souci. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement Bon, là, il explique qu'est-ce qu qui s'est passé. Ça, c'est pas moi qui explique sur actions, Et dans son titre, il avait mis euh, 1€ euro égale 1€ euro point 100 euh, point boutique. Ouais, ça, ok, j'avoue, je me suis trompé, en fait, je croyais que c'était 100, euh, comme vous voyez ici, Cron, fr moi, je savais pas, j'avais pas vu ça, moi, j'avais juste vu, euh, 150 pb, et plus une poudre de Volca, tu vois. Donc, ça, c'est mon erreur, ça, vraiment, je suis désolé, je pensais que c'était des pb sur KF, ça, ça, désolé. plus euh, de la poudre de volcan donc, euh, je l'ai contacté. Alors, pour... Euh, ce que dit Aikon, c'est totalement vrai. J'avais fait un live, enfin, tous mes lives, en fait, ils étaient comme ça. Je disais, un euro égale une poudre de volca, parce que je me suis dit, les mecs qui font des dons, au lieu qu'ils fassent des dons et je leur dise merci, ce qui est... Ouais, bon, ton poids en gros, t'essaies de faire un peu la victime en disant, ouais, j'essaie juste d'aider les qui, les gens qui me qui me font des dons, j'aimerais juste les remercier, parce que bon, je trouve que ça mérite plus qu'un merci et tout. En fait, c'est ce que tu comprends pas, c'est que, OK, je, je suis totalement d'accord avec toi, que ça prend plus qu'un merci. Si tu le mets pas dans ton titre, je suis 100% d'accord que tu as le droit de faire ça, euh, sur n'importe quel autre savoir que Kavaxon, je suis d'accord que c'est vrai. Mais là, c'est que tu le promotes dans ton titre, on va retourner, tu l'as mis dans ton titre carrément, attendez, c'était où c'était au début, là, ici, il monte, euh, il monte les trucs de ses lives, ou je sais pas c'est où, mais bon. Vous avez vu, c'était marqué 1 euro égal, ça. Donc, ça, l'exemple, on va donner un exemple tout con. Regardez, euh, exemple, Robert, ok Robert est sur YouTube, il regarde des lives K-Faction parce que K-Faction, c'est son serveur préféré, le meilleur serveur de la planète entière. Vous pouvez rejoindre sur kfaction.net dès maintenant. Bref, on va laisser passer ces petit moment pour, pour, promo. Euh, mais en gros, Robert veut euh, regarder un live de Cafaction parce qu'il s'ennuie, il est dans la file d'attente, il tombe sur aux actions il dit Oh Merde, 1 euro, je peux donner 1 euro à ce youtuber là et je peux avoir une poudre Hmm, je ne le connais pas mais regarde, j'ai besoin d'une poudre volcanite Donc il fait un don d'un euro, il reçoit sa poudre de volcanite Et euh, pour avoir du stuff facilement, c'est ce qu'il fait Donc y a, ce que j'essaie de dire, c'est que oui, tu as le droit de remercier tes abonnés Mais quand tu le mets dans le titre de, ta, de ton live, je trouve que ça fait quand même un peu le mec qui cherche les dons Pour essayer d'attirer, avoir le plus d'argent possible ben après, c'est mon avis, c'est mon avis Je veux dire, tu as le droit de faire ce que tu veux si tu le vois pas comme ça, mais Avouez quand même que c'est quand même assez spécial, hein, je veux dire, c'est quand même assez spécial qu'une personne mette un euro et gagne une poudre de mecanie dans le dans le, dans le dans le truc, en tout cas, moi je te donne mon avis personnellement, je trouve que ça fait hein, le mec qui m'en un peu, mais bon, tant pis. C'est déjà pas mal, eh ben, au lieu de ça, ils auraient quelque chose en plus. Ouais, plus je même peux pas j'ai joué, tant pis, j'ai joué, je lui donne une poudre. D'accord, parce que si exemple Robert fait, une... <rire> fait mon exemple de Robert encore. Et il s'échange de l'argent Paypal contre des stuff ou quoi que ce soit, c'est correct, c'est autorisé sur savoir ouais, hein, Totalement aussi, autorisé. Dès qu'on a une preuve, une plainte ou quoi, les deux joueurs sont bannés normalement. Sauf que le problème c'est que les actions étaient partenaires, même fameuses sur le serveur et ça l'a causé qu'il y a plein de joueurs qui ont commencé à nous venir nous sur TS et nous dire Ouais, euh, on peut acheter des pots de volcaux contre ça à des youtubeurs, pourquoi vous vous le faites pas, non, plein de trucs comme ça. Et ça a commencé à causer des problèmes et plusieurs autres euh, joueurs du serveur se sont plaints. Ouais. Donc Paymako, d'autres do youtubeurs. totalement vrai. Donc, pour, pour nous c'est... Pour revenir à Paymaco, euh, on va revenir un peu plus tard. Hop, Je ne suis pas sur quelle histoire. On va revenir sur Paymaco, il m'a envoyé des screens. Je sais pas, il est où Ici, il m'a envoyé des screens qu'on va, on va regarder tout de suite après. ok sur le Ah ouais, vous ne le voyez pas, j'étais sur mon deuxième écran. Ça, je suis entièrement d'accord, c'est dans les règlements du site. Je n'avais pas été le voir, j'aurais peut-être dû, mais après, ce n'est pas, pas le point le plus important de la vidéo, je trouve. Non, je suis d'accord, je suis d'accord avec lui, il y a personne qui lit les règlements, on va pas se mentir, mais c'est quand même dans les règlements Le, le point qui m'intéresse c'est son pote tout de suite après, regardez ça et la plupart des gros serveurs donc... Regardez, ça, vous voyez cet article 5, truc comme ça euh, En fait, ils sont un peu attardés parce que je vais vous montrer un peu plus tard, mais regardez Je euh, Vanadium. Vanadium, ce... trompe un petit peu parce que les pb c'est sur mon serveur et pas sur ta ouais, faction Soit j'ai mal compris, soit encore une fois Et euh, que tu as bien parce actions que... Ouais boutique Article 5, il ça c'est son pote. Regardez, il n'y a pas sur le forum et de deux, bah dans ton, ton screen, c'est écrit, pas écrit du tout euh, que c'est euh, ban définitive ou truc du genre. C'est écrit des ranks et ban je sais pas, permanent ou truc du genre. mais Voilà, c'est ça, mais je suis sûr qu'il n'y a pas euh, définitive. Voilà, bon, bah, donc je te montre. Regarde, ok, il a dit, je suis sûr qu'il a pas définitif, donc regardez bien. Du coup, on rentre en formation générale. Là, il explique comme quoi que c'est pas sur le forum, a... normal, c'est pas sur le forum. Si vous voulez voir les règlements officiels du serveur, donc tout ce qui a rapport avec la boutique et tout, vous cliquez sur règlement et vous avez les donc, article 1, c'est les générales, propriété, les combats et les attaques, le comportement, la boutique, les arnaques, trahison, les landshots, les, les trucs. Ça, c'est le code pénal, on peut dire. Hein. C'est les vrais articles. Ça, c'est le vrai, de vrai, de vrai comportement. C'est pas les sanctions, ça. Ça, c'est vraiment les comportements, les, les, les arnaques, les trucs comme ça. C'est le vrai, les vrais règlements du serveur, quoi. Le site et tout, y compris là-dedans. Donc voilà, continue ah, C'est ce message des joueurs, voilà, tous vos bugs, voilà, donc euh, je vais que cette page Tu rentres là, a que les bugs genre euh, des joueurs qui signent. Ouais, on pas voilà. les couilles, allez, avance pour voilà, donc tu rentres, euh, il y a juste une discussion, il y a juste un message Le 25, voilà, voilà, il n'y a pas rien, on va, euh, tu, tu rentres dedans Là, ouais, ça c'est les règlements, créer... vous pouvez les retrouver. Vous pouvez les retrouver sur le forum vous aussi. Hein. C'est pas... pas fake, c'est vrai. Vous allez sur le forum, vous pouvez les retrouver. Voilà, vous trouvez in-game TSAP, muting game. Donc voilà, sur... Ça c'est sur... les sanctions. Bannissement. Donc il y a un petit truc ici. échange in-game Bannissement permanent. Pourquoi tu dis que c'est pas permanent T'as dit je suis 100% sûr qu'il n'y a pas que c'est marqué permanent. Gros, tu l'as exactement là en ce moment. Tu l'as là exactement devant tes yeux. T'es attardé ou quoi, mec Putain. Permanent. Donc déjà c'est pas le cas de qui comme il a déjà expliqué, donc je vais pas aussi. C'est son cas, Et oui. Voilà, donc c'est des ban permanents, voilà. Et il y a Team Speed, donc on s'en fout, voilà. Il y a avant-posting. bref bon, ouais, oui. c'est un ban 30 jours, normalement. Si on va, euh, bah, je, je vais vous montrer à l'écran, de toute façon, normalement, ce sera écrit. Vous verrez très bien que c'est un ban 30 jours à ce niveau-là. À la base, je voulais le banner seulement euh, 30, euh, 30 jours. Parce que ouais, à la, à la base, à la base, à la base, je lui ai ban de parce que c'était un youtubeur, je me suis dit, ouais, peut-être qu'il va comprendre, il va arrêter ses conneries et tout, mais finalement, il a commencé à faire le malin, de dire, ouais, je m'en bats les couilles de mon rang, de toute façon, je vais continuer à le faire, et des trucs comme ça, donc je me suis dit, bon, je se fout de ma gueule, on va clairement le ban, et puis voilà, définitivement, et puis on s'en bat les couilles, bah il basta, quoi. Il y a quoi. Du rachat de skill PVP, comme ça, Attends, il s'est fait racheter par Je me suis dit, peut-être qu'il va comprendre, euh, si je lui laisse une chance encore. J'avais déjà laissé une chance. Mais malheureusement, Zakion a décidé de commencer à mal me parler. Il me dira oh, De toute façon, je m'en bats les couilles de KFaction, c'est un serveur de merde. Petit point je n'ai jamais dit, je n'ai jamais, jamais dit que KFaction c'est un serveur de merde. Ouais, ça, ça se peut, ça se peut, mais tes potes dans ton channel, pendant que tu fais ton live, ils ont clairement dit que c'était rendu de la merde et tout. Donc ça. Ça se peut que ce soit pas toi directement mais c'était sur ton live donc en soit euh, voilà quoi, C'est pas, indi c'était indirectement, t'as raison J'ai dit que icons avait pris la grosse tête à cause du rachat de skill PVP Pourquoi il s'est fait racheter par skill PVP donc 50% Parce que il savait très bien que pour sa V4 il n'aurait pas de nouveauté pour toi t'es encore plus attardé que je croyais, donc si on va dans mes Google Docs ou quoi que ce soit je vais juste voir si j'ai pas de conneries. Regarde, c'est toute moi qui bulle tout, hein. Regarde, le changelog c'est moi, les updates c'est moi, ça c'est la prochaine update, ça c'est les bulles pour le, pour un truc. Regarde, la prochaine update, regarde, c'est qui qui l'a fait, c'est toute moi qui a écrit ça, c'est toutes les conneries que moi j'écris, ça c'est les bugs qu'il y avait dans le, dans la mise à jour qui va sortir dans quelques jours, ou même qui est déjà peut-être sorti pour vous. C'est moi qui écrit les, c'est moi qui fait les nouveautés, c'est moi qui fait tout, en fait. Genre Skill P&P quand ils ont racheté, ou Skill P&P, SK organisation qui appartient aussi à Skill P&P Tout ce qui s'occupe eux c'est de la partie développement, trouver les développeurs, gérer les finances et tout J'ai même pas encore touché un centime à l'heure d'aujourd'hui Vous pouvez regarder l'heure ici, j'ai touché 0, 0 centime mon pote J'ai reçu 0 euros encore parce que je suis payé à tous les fins de mois Donc dire que je fais ça que pour l'argent et que je, je, je fais rien sur le serveur à part euh, à part ça, c'est complètement con, parce que toute la partie in-game, tous les problèmes, sites, TS et tout, c'est tout le monde qui gère. Eux, ils s'occupent juste de réparer les bugs et les trucs que moi je trouve. Sinon, c'est mes idées, mes trucs, et la seule truc qui s'occupe, c'est des finances et du développement. Donc, avant de dire de la merde, s'il te plaît, renseigne toi, vraiment. J en plus, je l'ai dit dans plein de vidéos, moi. Effectivement, on le voit dans sa V3, il y a eu deux nouveautés maximum. Donc ouais je suis d'accord il y a eu que deux deux trois nouveautés parce que comme je l'ai dit on a dû recommencer le launcher de A à Z on avait zéro source du launcher zéro source du site on a supprimé la, la machine j'ai supprimé personnellement la machine du site par une bêtise que j'ai faite donc avec l'autre fondateur comme j'expliquais juste avant on avait toutes les sources les, les trucs de sauvegarde et tout sur une machine et il y avait deux machines et vu qu'on allait fermer euh, correction pendant un mois le temps de refaire la version j'ai dit à l'ancien fondateur j'ai dit ouais c'est quelle machine qui comporte que le TS pour que je, je puisse euh, désactiver le TS et tous les autres trucs il m'a dit c'est commence par 146 par exemple c'est un exemple je m'en souviens plus exactement et j'ai fait ok parfait j'ai supprimé celle euh, 146 je l'ai annulé j'ai des backups j'ai fait juste un restart de, de la machine je l'ai mis à zéro et j'ai fait annuler mais en fait celle ci c'était la machine du site celle qui comprenait le site les sauvegardes et toutes ces conneries donc en gros on a tout tout tout tout, tout perdu de a à z donc tout le temps que cavaxion était off après le rachat de pépé, donc en octobre en octobre jusqu'en euh, janvier février on a dû euh, bosser pour recréer tous les plugins tous les, euh, les launchers et toute la sécurité le site et toutes ces conneries donc euh, voilà c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment eu de nouveauté on s'est concentré pour tout refaire comme c'était avant donc euh, es... ce que tu dis c'est complètement con et c'est pas vrai quoi je l'ai dit dans plein de vidéos en plus gros t'aurais pu te renseigner quand même donc il savait très très bien qu'il n'y aurait pas de nouveauté euh, pour sa V4 donc il s'est dit je vais faire du profit je vais déjà c'est la V3 gros putain je vais vendre K faction je vais faire du profit gros je fais pas aucun profit j'ai vendu pour Cafaxon pour des peanuts mec pour des peanuts je l'ai vendu pour presque rien j'ai vendu presque rien, si tu savais le vrai montant, euh, oh, tu dirais what the fuck, tu t'es fait arnaquer. Vend à skill, comme ça, eux, ils trouveront peut-être des nouveautés, et au moins, lui, ça lui casse plus les couilles, et... Comme je t'ai dit, skill PvP, euh, le staff de skill pvp, ceux qui bossent avec moi, ils s'occupent des skill pvp, moi, je m'occupe de K-Faction. Ils sont en train de travailler en... pour développer une nouvelle version de skill pvp, ben, je les aide pas, et eux, ils m'aident pas pour trouver des nouveautés pour mon serveur. C'est Chaque serveur fait ce qu'il fait, quoi. Je sais pas, c'est con ton truc. Et il fait rien, il touche 50%, donc, finalement que c'est de la merde alors que Ouais, donc dans le fond, je fais rien, gros. Je suis là sur le test tous les jours, je fais des vidéos, je fais des lives, j'anime le serveur, je règle les problèmes, euh, je m'occupe de tout ce qui est euh, boutique et tout, genre je mets les, les prix, c'est moi qui fais les... Bref, je fais tout sur le serveur, je réponds à nos forums et tout, mais je fais rien, ok, d'accord. Donc ensuite, il explique euh, sa réaction, donc ça, vous l'avez déjà vu dans mon truc. Voilà, pour moi, c'est ça comptait pas comme ça, mais effectivement, après coup, c'est une erreur de ma part. Donc là, c'est le, un... le moment où il se fout un peu de notre gueule et dit Ouais, je vais continuer à le faire et tout. Là, je l'ai montré dans ma vidéo, on s'en fout un peu. Un de ce 30 dit. jours. Et... ça, parce que je ne voyais pas en quoi ça allait gêner. Et, euh... et du coup, je continuais vraiment. J'aimerais vraiment continuer à faire ça. Je voulais minerai... enfin, le meilleur minerai. Comme j'ai dit, j'ai pas de problème à ce que tu le fasses si, si, si ça n'est pas. Euh... Genre par exemple, je te donne un exemple, Robert 1, Robert 2 font un échange PayPal ou quoi. Il y a pas de souci, tant qu'on ne le sait pas. Le truc c'est que tu es un, un youtubeur, tu fais un live et dans ton titre c'est marqué 1 euro égale 1 poudre de Volca. Gros, il y a plein de gens qui vont y aller juste pour obtenir des poudres de Volca. Je pense pas que tu comprends le, le vrai principe de la chose et pourquoi j'ai fait ma vidéo. C'est parce que en fait les gens, ils sont attirés au fait d'avoir une poudre de Volca si tu leur fais un don d'un euro. Un euro, on va pas se mentir, c'est presque rien. Et en fait, eux, ils peuvent obtenir de la Volca. Et puis c'est pour ça que les gens vont sur ton live la plupart du temps. où te fais des dons, c'est pas nécessairement pour ton contenu. Il y en a certains que c'est pour ton contenu. Mais il y en a certainement aussi qui sont là juste pour avoir la peau de Volca pour 1€. Donc c'est ça qui te dérange en fait. Et surtout que, ben comme, comme j'ai dit dans le règlement, c'est que si tu le fais et que personne ne le sait, tant pis. Mais là, c'est qu'on a recevait des plaintes d'autres de, de, de, de, de, Youtubers et d'autres personnes sur notre team speak En plus de certaines personnes qui disaient que tu les arnaquais. Donc on va passer à ça directement. Je vais juste revenir sur un truc. Donc euh, sur mon Discord, euh, je sais pas exactement si je vais, je vais être capable de trouver. Je suis en train de regarder sur le deuxième écran, mais en même temps, je vais vous expliquer l'histoire. Donc il y a un, un joueur. Donc... Euh, euh, en fait, je peux même... En fait, je sais quoi, je vais même monter le truc ici. Euh, je vais aller dans Action parce que je crois qu'on avait une conversation. Donc, il y a quelques temps, euh, je lui avais demandé pour un truc. Euh, bon, il me spammait tous les jours, ça, vous pouvez le voir. Il était un peu fanboy et tout, mais ça, c'est pas grave, c'est normal. Donc, euh, je ai donné le Launcher, OK. Euh, on redémarre le serveur. OK, c'est ici, attendez. Il a fait... Euh... Attends, il avait fait un échange de... Euh, une PCF card à un joueur... Euh, J'essaie juste de trouver c'est où... Ah ouais, c'est ça On m'a rattrayé mon carton il y a un mec qui m'a droppé une petit carte je lui ai dit que j'ai payé via Paypal. Euh, déjà, il n'avait pas payé via Paypal les points boutique. Euh, si je me souviens bien, c'est des points boutique que je lui avais donné, qu'il a donné aux joueurs. Donc ça, je suis pas 100% sûr, je ne veux pas aller vérifier parce que je ne voudrais pas... Euh, attends, je vais vérifier sur mon deuxième écran en fait, c'est une meilleure idée. J'ai pas, pas pensé vérifier juste avant Mais en gros la personne qui l'a fait le, le truc s'il s'appelle Ice Snow Et Ice Snow en fait Il m'a dit que c'est fait arnaquer Donc Ice Snow lui a donné deux PCF de 10 euros Donc Ice Snow sur Youtube comme on peut le voir ici Et en fait qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en fait Euh euh, Zaktion lui a donné seulement euh, pour deux, une PCF card. Il, il lui a dit Ouais, il y en a une qui ne fonctionne pas. Et le joueur il m'a dit clairement que ça fonctionnait. Ok, en fait, non, non, c'est bon. Zaccheon, il l'a acheté pour 50, 75, 80 euros de points boutique. Donc ça se peut que ce soit ses vrais points boutique. C'est possible, c'est possible. Je Ça, par exemple, je m'excuse. Mais en gros, pour le problème de Snow, en fait, c'est euh, très simple. iSnow lui a donné deux PCF cards de 10 euros. Il voulait c'était des PCF cards junior Donc il ne pouvait pas les mettre sur le site. Il lui a donné les deux pizzagores de 10 euros junior. Et Zach lui a dit Ouais, il y en a une qui fonctionne pas. Donc il lui a donné seulement 10 euros de points boutique. De toute façon, cette histoire là, vous allez sûrement pouvoir la voir dans la vidéo de Kerrose ou de notre youtubeur qui vont faire des vidéos sur lui. Mais voilà. Ensuite, comme vous voyez mon message que je, je signais, il se dit Ouais, je vais stop. Bon, il, comme il l'a dit dans sa vidéo, il n'avait pas vraiment envie de stop et tout. Mais bon, quand même pour lui, c'est pas grave. Euh, là, il me dit Quand ça va pas dans ta poche, t'as le C'est fou. Bref, bisous. Et là, il m'a bloqué. Je peux plus lui envoyer de message ou quoi. Regardez, je peux plus lui envoyer de message. Il m'a bloqué ou je sais pas quoi, gros. Euh, il m'a dit quand ça va pas dans ta poche t'as un gros c'est un euro je m'en fous de ton un euro en vrai la vie de ma mère je m'en fous c'est juste que tu brises le règlement du serveur et les règles doivent être respectées sur le serveur réfléchi une assurance de l'argent RL je sais pas en vrai si ça me gênerait parce ouais que... ça va te gêner toi aussi parce que tu pas un euro et déjà qu'un euro pour toi ça a l'air d'être super important ensuite je sais pas qu'est-ce qu'il parle ici ensuite il est banni il va dire ouais je sais pas pourquoi je suis banni pour foutage de gueule juste avant tu te foutais de ma gueule donc normal tu disais genre ouais je m'en fous de mon rank et tout ensuite il parle de son pote Creed euh... De rien de plus En, plus en ce, je, vous réalisez pas mais je perds 50% des revenus Ouais donc là c'est comme je vous expliquais avant, j'ai perdu 50% des revenus de k En vendant à SkillPP pour presque un sac de peanuts quoi, j'ai vendu pour presque rien Ensuite il dit ouais on t'as fait ça juste parce que t'avais pas de nouveauté Des conneries comme ça, il se répète en fait et donc garder 50% pour lui, entre guillemets, voilà. sans rien faire parce que je pense pas que, honnêtement, il trouve énormément de... Comme je vous ai montré avant, c'est tous les, les trucs, des bulles et tout, c'est tout moi qui fait les cahiers de charge, c'est tout moi qui trouve les idées et tout du serveur. Donc bon, ferme ta gueule un peu. Ça m'énerve les gens qui disent que je fais fou rien quand que je passe mes journées sur Kfaxon à, à faire n'importe quoi. Comme vous pouvez voir, mon Kfaction, il est ouvert ici en bas, je suis toujours sur Kfaxon. Même si je, je joue un autre jeu pour ma détente, je suis toujours au fond sur Kfaxon. Donc ça c'est m'énerve. Et pour vous, dans le fond, pour les... Voilà. donc ouais, Je l'ai fait pour les abonnés parce que tout le monde me spamé pendant des mois. Donc je me suis dit, ouais, je vais le vendre à SkillPP pour pouvoir... Euh avoir une, euh, une bonne équipe derrière. Ensuite, il va se plaindre parce que sur ma chaîne, quand vous allez sur mes vidéos, en fait, il y avait le, il y a le truc de sponsor. Donc, quand tu cliques ici, up, ça fait rejoignez-moi dès maintenant. Avant, en fait, il y avait serveur K-Faction. Mais euh, j'ai mis sponsor parce qu'il y en a plein qui voulaient sponsor. Et vu qu'il y en a qui n'ont pas le bouton, euh, c'est pour ça que j'avais mis là. Mais en fait, normalement, c'est censé être rejoignez-moi dès maintenant, serveur K-Faction. Et ensuite, il y a sponsor. C'est juste que je les ai inversés dans mon euh, truc de configuration de base. Mon serveur, mon pack et tout. Donc, ouais, voilà, ça se peut qu'il y ait des trucs comme ça. Euh, c'est bizarre en tout cas. Euh, je, je fais pas ça nécessairement pour l'argent, j'ai quoi 20 sponsors, ça me rapporte quoi Quasi rien vu que YouTube prend 50% euh, Donc voilà quoi, je fais ça, je, si je ferais ça pour l'argent les gars, regrettez-vous pas, je ferais pas vendre 10 et je ferais la masse de thunes en ce moment sur le serveur de merde quoi Il a dit, il le dit clairement, il l'ouvre il parce que tout le monde lui demande, donc comme tout le monde lui demande, il sait qu'il y aura des achats boutiques, il sait qu'il y aura des joueurs Bah en fait c'est un c'est, sûr que, bon, à la base, je, j'ai pas ouvert qu'à faction pour me dire, euh, ouais, je vais perdre 10 millions euros d'euros, hein. Je savais que j'allais rentabiliser l'argent que j'avais investi, donc, ouais. En soit, t'as raison. Quand j'ai vu que les gens étaient intéressés à le faire, je me suis dit, ouais, je vais dépenser pour ces gens-là, et ces gens-là vont être contents, ils vont racheter, et puis je vais faire, je vais rembourser mon, envers, mon investissement. C'est comme ça que ça marche la vraie vie, mon pote. Ensuite. Et fais le malin dans le chat ou alors, prouve-le-moi. Ouais. Donc, ça, c'est ton pote, en fait. Là, il parle de son pote. Donc, tu vois, son spot screen X, qui est déjà plus banni du serveur, déjà, juste pour dire. Il a dépensé 100 euros, et mais sur son live, il arrêtait pas de faire le malin derrière, derrière lui. Il disait genre, ouais, de toute façon, s'en bat les couilles, qu'à faction, c'est de la merde, ça l'a changé et tout. Je me suis dit, bon, à peu près, tu me casses les couilles. Et là, dès qu'on a remis le chat, et il se foutait un peu de la règle qu'on voulait pas que les gens parlent en autre langue que le français parce que bon, il y en a qui faisaient exprès de mettre des singes chinois et tout. Il a dit vas-y on spamme le chat de singes chinois, et juste pour pas que ça commence, ai banni je l'ai banni. Donc bon voilà c'est juste ça. C'est juste parce que c'est lui qui, a, qui voulait commencer à faire le mec euh, du truc. Attends, je vais essayer de vous retrouver, je sais pas s'il si a mis son live en privé. Euh... C'est à peu, peu près, enfin, à partir d'ici, il, il disait genre, ouais, je vais pas vous montrer, mais bon, vous avez compris le principe. Donc, euh, voilà, ensuite. Parce que honnêtement, moi, j'étais en vocal avec lui de A à Z, il y a eu aucune insulte. Euh, en ouais, vers... ça, ça c'est mito mytho, c'est bon. Ensuite, c'est quoi qu'il parle Il parle qu'il est banni de Vanadia. Donc bon, euh, je sais pas pourquoi t'es Ben Vanadia, comme il y a son bon, la même chose, comme je t'avais montré dans ma vidéo. Ensuite, je sais pas pourquoi tu blablates, ensuite, il va parler du fait que j'ai mis le truc sponsor dans ma description. Maintenant, je vais parler de ça. Donc, dans la description de ces lives de notre ami Zakion, donc, on va aller sur sa chaîne YouTube, on va aller dans son live. Bon, ça, c'est son live d'avant, mais je crois qu'il doit le faire aussi dans son live ici. Donc, bon, on va se mute. Regardez. Le truc que je trouve décevant, c'est que, regardez ici. Euh, un, un, sponsor, je drop une texture de chrome Moi, c'est bon. Deux sponsors, je mets le sponsor à un abonné. Euh, je sais pas s'il si l'a vraiment fait. J'offre 500 pb sur KFaction ou sur Valadia au choix. Euh, j'ai mis 10 euros sur Marseille. Bon, ça, en soit c'est pas si mal, ok? Les, les, sponsors ici, c'est, on s'en fout. C'est des défis des, des sponsors. Ensuite, regardez ici. Donc, 1 euro égale 500 de monnaie. 5, euh, 5 euros sortir Warzone casse sur le serveur où je live. 10 euros sortir sans bots sur le serveur où je live. Euh, vidéo overboard. Euh, t pas un gars random à ma BP Unclaim, claim. Stupide, ça, ça, je comprends même pas pourquoi tu ferais ça. On dévoile un kit qui sera présent sur Chrome pour 75 euros, frérot. Ok, c'est chelou, mais bon, ok. Je, je supprime un item de mon essai euh, choisi par un abonné, ça c'est intéressant, ça c'est vraiment cool. 100 euros, l'abonné qui peut choisir de supprimer ton meilleur item, ça c'est cool. Euh, je spoil le background du launcher pour 125 euros. Spoil du logo pour 150 euros. Ok. Euh, comment d'un de nouveau design chez, chez Yosdra plus Paul en avance de son travail 175 euros. Les travaux de Yosdra coûtent à peu près 50 euros max, gros, je vais juste dire ça. Je fais une entièrement une vidéo entièrement SMR pour 200 euros. Je bois 20 shots de whisky coca pour 225. 150, je vous offre 1000 pb sur Cafaction ou Vanasia au choix. Donc toi, tu es en train de me dire que tu reçois un don de 250 euros. T'offres 10 euros à tes abonnés. C'est pour les remercier les gars. Inquiétez-vous pas, il a dit que c'était pour les remercier juste avant. 10 euros pour un don de 150 euros ok si tu disais ouais je te donne au moins euh, je sais pas 100 200 euros et moi je garde 50 euros pour moi ok mais là tu lui donnes 10 euros en gros le gars c'est comme s'il payait 240 euros 250 euros pour recevoir 10 euros de poids boutique sur Kavaxian on va en dire un peu stupide euh, donc euh, don plus raid d'un youtuber donc à 275 il va faire un don à un youtubeur. encore là je pense pas qu'il va lui faire un don de 200 euros ou quoi il va peut-être lui faire un don de 5 6 euros on les tour là mais encore là je peux pas 100% vérifier ça Ensuite, euh, je fais un don à, de 10 euros à Blade. Donc, tu reçois 325 euros et toi, tu donnes 10 euros à ton pote Blade. Donc, celui qui faisait la chaîne avec lui. Ça, je vais pas en parler aussi, mais bon, il a, arna il a arnaqué Blade aussi. Je vais laisser Keros en parler dans sa vidéo parce que Keros prépare une vidéo. Euh, 300 euros, je drop 25 euros PayPal à un abonné. Ok, tu reviens de recevoir 300 euros, toi, tu plus que 25. Enfin, le ratio, il est pas trop bon ici. Euh, je fais un don de 10 euros à Blade. Je ferme 32 volcanites pour un abonné à 350. Euro. Donc encore là, si tu fais un autre 350 euros, tu vas recevoir en fait, 32 volcanites. Donc encore, ça c'est encore interdit sur KFACtion. Live 12h pour 375 euros, ça va, tu fais ce que tu veux. J'offre euh, Brawl Star à un abonné. Je sais pas c'est quoi Blast, Brawl Star. Mais je vais pas regarder euh, quoi que ce soit un truc porno, un truc. 400 euros pour ça, je crois pas que ça, ça vaut 400 euros le Brawl Star. Euh, je vous offre une souris gaming Razer. Donc une souris Razer gaming, la plus chère vaut 150 euros. Euh, dans les entours là, tu as une bonne souris à 150€, ça va pour 400€ de euros, J'offre 5000 PB sur mon serveur, donc je sais pas sur serveur combien ça vaut 5000 PB, ça peut valoir peut-être 500€, ça je peux pas juger. 45... Euh, 474€, j'offre un Bird Im 1 plus un filtre anti-pop à un abonné, donc je sais pas pourquoi. Euh, J'ai fait une danse choisie par un abonné pour 500€ euros tu vas me dire que l'abonné va choisir du twerk parce que c'est rigolo Donc 500€, pour 500 euros tu fais un twerk Gros j'espère que personne a acheté ça Et à euros j'achète enfin ma cam Gros, 500 euros une facecam Gros, Logitech Facecam Euh... Webcam pardon Ok, la plus chère Euh... Attends, on va aller sur Amazon Euh... Ils sont là les trucs Logitech Pro C'est celle-là, moi c'est celle-là que j'ai perso, elle est super bonne qualité, 79$ canadiens qu Come on, mais, T'as pas besoin de, de 500 euros pour avoir une, une bonne webcam. Moi, c'est exactement celle-là que j'ai et c'est une super bonne qualité, 4K et tout. Donc, euh, pour 79 euros en plus, 79,99. Donc, euh, canadien, ça donne à peu près 50 euros. Donc, voilà. Je voulais juste revenir un peu sur son truc parce que je trouve que c'est ridicule, mais un truc de fou, les gars. Donc, ça, c'est celui pour l'argent. Et là, ça, c'est sa vidéo réponse. Putain, merci, ça ne suffit euh, je vais te faire une petite euh, une petite récompense en échange parce que quand même euh, tu m'as donné ouais, comme je t'ai dit les gens tu lui as donné de l'argent les gars vous lui donnez de l'argent mais le gars en, en soi il s'en bat les couilles en fait il... enfin peut-être pas il s'en bat les couilles peut-être qu'il est content mais comme j'expliquais au début de la vidéo quand tu mets un poudre, un gars de ça dans ta description ou dans ton... Dans ton titre, c'est sûr que le gars il va faire un don pour, il va faire un euro de don pour avoir une put. Enfin, ça va l'avantager sur le serveur et c'est ce qui est interdit sur et C'est pour ça que t'es banni, tu vas rester banni. Tout t'as pris ton argent pour toi, pour me donner à moi, qui est tout simple. Oh. C'est quoi ça? J'ai pas compris son bruit. Aussi un YouTuber, vous et vous ouais, ça c'est quand je dis que vous pouvez faire des dons à l'abonné que vous voulez, au youtubeur que vous voulez. Je sais pas de quoi il parle, on s'en bat les couilles. Petite pause les gars, les dons euh, que j'ai reçus avant, donc comme il dit, euh, 436 euros pour du stuff sur un autre server, ce n'est. Ok, je, je croyais, ça se peut que ce soit pas vrai, mais moi je croyais au début quand j'ai vu 436 euros. il a pas personne qui va faire un don de 436 euros pour rien obtenir en, en échange. Moi je, je me fiais à sa charte ici, euh, dans, sa, dans ses lives ou quoi là. C'est sa charte de live, juste en bas ici. Moi je pensais que le gars il avait fait ça parce que à 400 euros euh, tu avais soit une souris gaming ou tu avais des trucs de 25 euros paypal à un abonné tu avais des volcaniques moi je pensais c'était ça qui avait eu 30, 20, 30 de volcaniques c'est pour ça que j'avais dit ça c'est peut-être mon erreur je ne pas on tient pas pour ça euh, j'ai Ah screen... ouais voilà donc il disait c'était pas bon, pour ça ma base aimer mais bien donc il m'a fait il m'a fait, fait une... ouais, c'est dur d'aimer quelqu'un comme ça mais bon je comprends chacun sa, sa perspective ensuite qu'est-ce qu'il parle ça c'est moi tu n'assumes pas tu, tu n'assumes pas. pas ça et je et, euh, et justement, bah et ben, je les redonne à ceux qui me font des dons, c'est tout. C'est juste ça. Juste... Ouais, comme je t'ai dit, tu cherches à avoir des dons, on s'en fout, on continue. Tu, tu, je n'ai arnaqué aucune personne. Je vous mettrai encore. Un... Euh, ouais il a reçu ses cas ok on s'en fout justement Le gars croquis, je sais pas s'il si a l'a vraiment fait pour appeler des truc croquis Voilà, bon, voilà. Euh, juste Mais bon attends, on va aller vite fait voir les screens de Paymaco Parce que c'est intéressant, je vais voir Donc, euh, ok Paymaco il m'a dit Hey icons, euh, une vidéo réponse, je t'envoie Kigestrine, beau gosse Donc ok, ça c'est 1€ envoyé Et le gars lui a dit euh, Après je sais pas, une balle tu pourrais pub beaucoup Ouais, pour 1€ gros, tu veux pub un gars Voilà, vie pour 1€ ton chien comme ça pour 1€ frérot Comment un Combien de personnes T'en veux combien Parce que j'ai parlé à notre subiot. Je lui ai dit 1 balles. Tu me partages plus de personne Il m'a dit qu'il partage tous ses contacts et Discord. Oh, il DM, ça fait 260 personnes. Envoie ton PayPal. Donc il a payé quoi. C'est le screen qu'on a vu en haut. De toute façon, les 1 balles, je compte sur toi pour pub max. Ok. Ensuite, c'est quoi qui se passe Personne à join, Mec, si tu ramènes une personne, renvoie les 1 ball au moins, s'il te plaît. Et là, oh, il s'est fait bloquer, Ok. Ok. Pour 1 euro, t'arnaques un gars pour 1 euro, frérot. un fucking euro. <rire> Oh là là, c'est quoi ici? Ouais, j'ai arnaqué euro, je suis un grand bandit, mec. Mais... Ouais, donc il avoue qu'il a arnaqué, ok. Ensuite, c'est quoi, salut? J'ai vu que tu cherchais des infos sur Zakion, juste à te dire que j'ai été modos sur un serveur sur lequel je vais après plusieurs échanges en vocale avec lui. Il m'a procédé de l'argent, peux pas contre des infos privées sur certains joueurs, adresse mail, numéro de téléphone, s'il avait enregistré sur le site. Ok, ça, je, je peux pas confirmer à 100%, donc je vais juste vous laisser faire votre propre avis. Ensuite, c'est quoi ici? Bah, comme, bonne euh, continuation, en tout cas, sache que tu vas pas me niquer comme ça, j'ai travaillé pour mériter ce salaire. Donc je garde, désolé, tu devrais en parler aux youtubeurs. Parlons-en, hein. okay, je sais pas si c'est quoi. Ah ouais, tu ramènes quand les gros youtubeurs, car je vois pas Titux Suite. Tituk ici, avec un budget de 50 euros, tu m'expliques comment on fait Ben tu m'expliques comment tu peux taper les 200 co. Tu m'as envoyé 110 euros, j'ai 80 euros de frais de CM, il reste 30 euros. Je peux prendre une petite grand max. Mais on fera jamais 200 co. Donc en gros, ouais, il a arnaqué, en gros, il lui a donné 110 euros, à ce que je comprends. Et lui, il s'est pris 180 euros de frais et 30 euros qui restaient pour les youtubeurs. Bon, ça sent un peu bâtard. Et ensuite. Ah bah bonne chance, tout sache que je, je vais pas te Tu vas pas me niquer comme ça, j'ai travaillé pour mériter ce salaire, donc je le garde désolé si tu manges, je devrais en parler aux autres youtubeurs. Parlant. Ok, donc en gros ouais, il, arnaque, il a le gars quoi, dommage. Donc ouais, c'est chelou parce qu'il y a plein d'autres histoires aussi. Mon Twitter il expose avec des histoires de actions et tout. Je vais pas aller dans mes DM Twitter parce qu'il y a des trucs perso et tout. Et j'ai pas euh, la j'ai la fin de faire du montage ou quoi. Mais bon, vous avez vu à peu près les euh, actions c'est quelle personne, il, il essayait de me, me critiquer parce que je faisais ça pour l'argent. En gros, euh, je sais pas, c'est un peu con parce que. Genre, comment t'expliquer genre Le truc en plus, est qu est ce qu'il dit, c'est que maintenant que j'ai vendu à KFACTION, euh, KFACTION ASKIPPP, il disait que maintenant je faisais beaucoup plus d'argent. J'ai fait plus d'argent avec les deux autres versions de KFACTION, et ma tête elle a pas changé. Genre la première version de KFACTION, on a dû faire au moins 30 000 euros, un truc comme ça. Bon, il y a beaucoup de dépenses sur un serveur, comme les Youtubers et tout, on payait les Youtubers avant. Mais euh, c'est un truc de ouf en fait, vous réalisez pas euh... Il réalise pas en fait que j'ai pas gagné un sou encore et que j'ai pas changé encore. Peut-être que je vais changer quand je vais recevoir ma première paye de cavaction. Je sais même pas c'est combien déjà pour commencer. Je sais pas, c'est pas moi qui s'occupe des finances comme l'ai dit c'est SK mais j'espère au moins un bon petit montant d'argent pour aller au pute. Donc voilà, c'est tout. Je vais juste faire une réponse à sa vidéo. Il se contredit lui-même à plein endroit. Donc euh, il y avait un autre endroit aussi. J'ai pas, j'ai pas réussi à le recapter. Mais en gros, il disait que ce qu'il a fait c'était banni 30 jours. Il montrait un screen que c'était banni 30 jours, mais en fait dans le screen c'était marqué bad permanent. Donc je, j'arrive pas à le retrouver, mais bon. Uh, il s'est contredit tout lui-même autour, euh, dans sa vidéo, vous pouvez aller écouter sa vidéo lui-même, vous allez voir que il s'est contredit partout, et le truc qu'il essaie de blâmer, c'est que moi je fais ça pour l'argent et tout, bref, voilà, Enfin, tu fais ce que tu veux, mais bon, moi je veux juste répondre à tes points, c'est un peu stupide ta vidéo, et bon, tant pis pour toi, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, 30 minutes de ma vie perdue à répondre à ta vidéo, et 34 minutes de l'avoir écoutée, bon, bref, j'ai envie de me suicider, bonne journée.